Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble tous les plus qui ont été intégrés pour vous au sein de l'ISO du logiciel Labook. En effet, cet ISO contient certes le logiciel Labook, mais aussi le système d'exploitation Ubuntu qui va intégrer un certain nombre d'applications. Mais avant d'aller voir ces applications, je souhaite vous alerter sur la présence de cette icône qui est présente directement sur le bureau euh, du, du logiciel Labook. Et avec cette icône, la book e-learning. Nous allons cliquer dessus et simplement en cliquant dessus, vous allez avoir accès à toute une banque de formations qui est disponible directement au sein de votre ordinateur sans euh, avoir besoin d'internet. Vous avez des formations sur le management de la qualité, le transport d'échantillons, la biosécurité et ainsi de suite. Ainsi, tout un, un certain nombre de formations. Sont à votre disposition, il suffit de cliquer sur celle qui vous intéresse, ensuite voir le module, et la formation va démarrer. Donc c'est un, un premier point que vous allez trouver dans, euh, dans votre installation du logiciel Labook. Vous avez accès à tout un panel de formation. Mais au-delà, vous avez accès à tout un panel de logiciels. Pour les voir, vous avez ce bouton ici qui permet d'afficher les applications. Nous allons cliquer dessus. C'est l'équivalent du menu démarrer au sein de, de Windows. Qu'est-ce qu'on va trouver ici On va trouver ici toute la suite LibreOffice, qui est l'équivalent de Office Microsoft, mais en version open source, avec euh, Writer, qui est l'équivalent de Word, ou Cal, qui est l'équivalent d'Excel. Vous pouvez donc réaliser tout un travail de traitement de texte en utilisant ces logiciels. Ceux-ci sont disponibles de manière standard dans toutes les installations Ubuntu. Maintenant, je souhaite vous montrer plusieurs applications que nous avons rajoutées pour vous. Vous le savez, la sécurité informatique est au cœur de notre projet, Labook. Ainsi, vous allez trouver un antivirus, avec ici le visualateur ClamTK qui vous permet donc d'avoir un antivirus intégré directement par défaut au sein de votre euh, installation Labook. Mais nous avons aussi un firewall qui est pré-paramétré et que vous pouvez customiser pour augmenter euh, votre sécurité informatique. Donc ces deux outils très intéressants à, dont il faut connaître. La présence euh, au sein de votre ISO de la boucle et que vous pouvez utiliser au jour le jour pour augmenter votre sécurité informatique. Pour augmenter aussi l'utilisation euh, de votre logiciel, vous le savez, nous avons euh, filmé euh, énormément de tutoriels comme celui que vous êtes en train d'écouter et vous pouvez les regarder avec le lecteur VLC qui est ici disponible dans, dans, dans votre installation Ubuntu. Enfin, je souhaite attirer votre regard sur une dernière application qui est brisante sur la deuxième page. Ici, nous avons installé le logiciel Signal. Signal est une messagerie encryptée qui vous permet de communiquer de manière sécurisée avec des personnes tierces. Pour l'utiliser, vous devez avoir chargé sur votre téléphone portable le logiciel Signal, et ensuite, vous pouvez paramétrer l'affichage de votre logiciel Signal à l'aide de ce QR code directement sur l'ordinateur la boucle, et ainsi échanger de manière sécurisée des informations entre le laboratoire et des cliniciens ou le laboratoire et les patients. Nous vous encourageons réellement à utiliser des moyens de communication sécurisés et encryptés pour la protection de vos données et le respect de la confidentialité de vos patients. Voilà, merci d'avoir écouté ce tutoriel sur les plus qui peuvent être des formations, mais aussi des logiciels que nous avons rendus disponibles dans le logiciel LaBook. Merci.